Et salut à tous les astraliens, c'est Gabriel. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit duel kiffant, épisode 25. Si je me trompe pas, ou 26, vous allez voir surtout sur le nom de l'épisode. Aujourd'hui, je me suis, comme je ne suis pas allé faire mes courses ce matin parce que j'étais mal réveillé, je suis allé faire des petits duels sur de Devro. Et euh, pour, pour changer, j'ai décidé de faire un, un petit duel avec mon deck euh, Elfe Lumière de Divan La Musique. Donc, on va commencer. Allez, c'est parti. J'invoque déjà la plus forte de mes créatures, Aria, la mélodie de la musique. Diva de la musique. Et bien sûr, il va se concentrer que sur ça. Il va se concentrer que sur Aria. Et là, je suis une synchro. Le Vidal Sigma. Pas très... Pas très forte. Mais ça me permet de ficher une carte grâce à l'unité de ravitaillement je suis, je suis encore sous le choc que j'ai gagné parce que vous allez voir qu'il va il va, il va faire que ça me mener, me mener, me mener Et là on se dit mais comment il a fait pour pouvoir mettre une tollée à un deck old school de DeviBot Je vous propose de regarder ça, donc euh, toujours le même théâtre, c'est vrai que c'est chiant. Mais je fais euh, un autre euh, Vylon, et en plus je lui donne 3300 points d'attaque, Boum Et je gagne 1700 Et là il va me faire un petit Rajiki. Et il va me baisser de bien, bien ma vie Mais je réinvoque Aria. Et je joue monstre en mode défense Bien sûr Et j'ai une petite force miroir au cas où Voilà Je comptais qu'il me fasse une fissure Donc j'invoque mon serpent lumineux Serpent des mers Lumière Il va me le détruire mais ça me permet de chercher une carte ouais je vous le dis hein je vous le dis jusqu'à présent je pensais pas pouvoir gagner ce duel je, je pensais pas pouvoir vraiment gagner ce duel Là, j'ai dit, je vais attendre un petit peu. Annulation d'attaque, numérisation. Et là, je vais faire un truc très méchant. Je vais détruire son monstre. Et il en a trois, ce chien, quand même. Annulation d'attaque. Et là, je suis honnête. Donc je mets en position de défense pour pour pour pouvoir, pour pouvoir comment dire voilà. Et là il a le golem roi ancien Et c'est là où j'ai où j'ai rigolé parce que j'ai réussi à lui mettre une mine. Donc pendant trois tours il va me bloquer. Et moi je continue à faire mes invocations. Là, j'ai... Là moi, je pensais pouvoir attaquer. Non, et là, je me retrouve contre un golem roi ancien hein. Je fais, non. Non. Donc là, j'ai activé... Voilà le sanctuaire du déchu qui me permet d'invoquer des, des elfes. Uniquement des elfes. <rire> Depuis ma main. Par évocation spéciale. Et j'ai envoyé ma petite... Euh... Euh, partition d'Ivan de la Musique, de puis ma, ma, ma main à mon cimetière pour lui faire blesser ses points d'attaque à zéro. Et là, le golem roi ancien il peut rien faire. Donc j'espère que vous avez aimé ce petit, cette petite vidéo. Pardon, excusez-moi. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Donc, euh, qu'est-ce qui va se passer aussi c'est que courant mi-mars je, je vais refaire des vidéos chez moi et après on verra mais pour le moment vous aurez que des petites vidéos comme ça par le de défo de, de, de sur le week-end c'est tout ce que je peux faire pour le moment allez sur ce les amis donc n'hésitez pas de liker de commenter de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux moi je vais le faire et on se dit à, à, à la semaine prochaine peut-être pour une autre vidéo sur des pro et ciao tout le monde